Bonjour j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo j'aimerais vous convaincre que tout le monde peut devenir un trader gagnant, vous aussi vous pouvez devenir un trader gagnant. En fait ce qu'il faut c'est un ordinateur, une connexion internet et ça je suis certain que vous l'avez déjà puisque vous regardez cette vidéo ou bien même un, un smartphone et euh, ensuite un logiciel de trading que vous pouvez télécharger gratuitement et puis vous pouvez ouvrir un compte de démonstration, donc avec de l'argent virtuel, et appliquer une méthode que vous apprendrez sur Internet. Alors, comment apprendre cette méthode Eh bien, il y a des formations sur Internet qui vous permettent d'apprendre à trader sur les marchés et donc à devenir un trader gagnant. Vous avez un lien ici au-dessus vers mes formations. Vous n'êtes pas obligé de prendre mes formations, mais si vous cherchez une formation efficace, vous avez mes formations, ça, je vous le garantis et vous apprendrez petit à petit, avec de l'argent virtuel, à trader et à devenir un trader gagnant. Donc le principe est simple, il ne faut pas faire des études durant des années pour euh, comprendre comment cela fonctionne, le but étant d'arriver à se positionner sur les marchés, à gagner plus que vous ne perdez. Vous n'allez pas faire 100% de trades gagnants, même si certains jours, avec ma méthode de scalping, on arrive à faire euh, 100% de trades gagnants, mais il y, arrive, il y aura toujours un moment donné où vous aurez quelques trades perdants. Mais le but est d'arriver tous les jours à avoir des, plus de trades gagnants que de trades perdants. Et pour ça, il faut savoir comment se positionner, à quel moment rentrer sur les marchés. Et tout ça c'est expliqué donc dans les bonnes formations, bonnes formations au trading. Et euh, vous avez intérêt, selon moi, à commencer par une méthode de scalping, le scalping étant du trading à très court terme. Ainsi, vous risquerez peu et vous gagnerez toujours plus que ce que vous ne perdez. Donc c'est le conseil que je vous donne et j'espère que vous êtes convaincu, si vous êtes intéressé par le fait de gagner en bourse, que vous pouvez le faire, que vous êtes capable, quel que soit